Donc, bonjour, euh, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la seigneurie. Bienvenue dans votre euh, défi numéro 3. Donc euh, le défi numéro 3 va, être, va constituer à la réalisation des mailles d'une chaîne de vélo. Donc euh, dans un premier temps, euh, la vidéo actuelle va vous présenter euh, ce qu'on pourrait dire la maille extérieure, puis par la suite, euh, comme activité à la fin. Euh, euh, du vidéo, ben, je vais vous demander de faire un petit devoir dans lequel vous devrez faire euh, la maille interne à partir des plans que, qui vous seront fournis euh, dans ce défi. Donc, euh, il y a plusieurs des euh, éléments qu'on a déjà vus euh, dans les précédents défis qui vont être encore être utilisés. Euh, probablement euh, un peu plus au niveau des codes puis la production euh, de nouveaux plans. Donc, euh, comme à l'habitude, on va créer un nouveau projet. Donc, on va aller dans créer. Un suivant. Le nom du projet, on va marquer euh, my d'une chaîne. Et pour l'enregistrement, on va aller au même endroit qu'à l'habitude dans notre Google Drive. Donc, je vais aller dans mon ordinateur, Google Drive. Ensuite, je Inventor. Et là, je vais créer un nouveau dossier. Donc, on va s'appeler my d'une, dune chaîne. Oups, je me suis trompé. My d'une chaîne. Et je vais cliquer sur Terminer. Terminer. À ce moment-là, je vais aller créer ma première pièce. Puis là, tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin de créer un nouveau projet. Vous pourrez enregistrer directement euh, votre seconde maille à l'intérieur du projet euh, Maille de la chaîne parce que les deux pièces font partie là, euh, du même projet. Donc, euh, je vais commencer par créer euh, la première esquisse. C'est peut-être elle qui est la plus complexe. Là. Donc, au niveau des éléments, donc euh, pour dessiner la Maille de la chaîne, ce qu'on va faire, on va commencer par euh, dessiner euh, deux cercles de 10 mm. Donc le premier, on se rappelle là, que je vais pouvoir l'utiliser. Hein. on se rappelle que c'est mon D0, donc je vais pouvoir l'utiliser parce que c'est deux cercles identiques que je veux, donc je vais venir créer le second. Puis lui, je vais marquer D0 comme valeur, donc je sais que les deux sont euh, de la même dimension. Euh, par la suite, là, ce que je vais faire, je vais venir recréer des contraintes pour que les deux soient alignés, puis ils soient alignés également avec le... Le, le plan cartésien Donc au lieu d'aller mettre des codes cette fois-ci Je vais aller mettre des contraintes qui sont prédéfinies là, Donc des contraintes d'horizontalité Donc euh, je veux que le centre du cercle soit horizontal Avec le centre du plan cartésien Et la même chose pour l'autre cercle Donc automatiquement ils vont être contraints là, euh, à ce moment-là Par la suite ben, je veux les espacer chacun d'une certaine distance Donc euh, c'est 15 mm que je vais avoir par la suite, je veux que ça soit centré également, donc ce que je vais faire, je vais venir créer une, une, une, une cote entre le centre du plan cartésien et le centre d'un des cercles. Puis ce que je vais dire, ben moi je veux la cote qui est ici, puis je veux la diviser par deux. Et à ce moment-là, je sais qu'ils sont complètement contraints actuellement là, dans le plan. Euh, par la suite, euh, ça nous prend euh, les deux cercles qui vont être reliés. Donc, ce que je vais faire avant ça, oui, ce que je vais faire, je vais venir choisir euh, Splin. Ce que je vais faire, je vais venir sur euh, le pourtour du cercle. Je vais cliquer une première fois. Par la suite, je vais venir placer un point à peu près au centre. Et le dernier sur l'autre cercle. Une fois que c'est fait, je vais accepter. Et là, ben, je vais venir mettre des contraintes sur euh, cet élément-là. Présentement, c'est pas contraint, ça peut se déplacer relativement un peu partout autour du cercle. Donc, ça va être plus facile de venir prendre des mesures. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que ceux ici, ça soit contraint au niveau de la verticalité. Donc je vais venir ici dans la contrainte. Puis je vais venir choisir le point qui est ici avec le point central. Donc à partir de là, la seule chose que je peux faire, c'est le bouger sur l'axe central de mon plan cartésien. Par la suite, je voudrais avoir une distance entre ce point-là et le point central de 2 mm. Donc, ce n'est pas 0, mais 2. Par la suite, ben, je vais venir à l'extrémité complètement. Si je grossis, Là, il va y avoir un point ici à l'extrémité de la courbe que je viens de faire. Donc, je vais créer une contrainte entre l'extrémité ici et le point central. Et cette valeur-là que je veux ici, ça va être de 4,75 mm. Et de l'autre côté, je vais venir faire la même chose entre l'extrémité le point central. Ce sera pas long. Je veux également la même valeur qu'ici. Donc, je vais venir cliquer dessus. Enter. Donc, à ce moment-là, cette courbe-là est complètement contrainte. Au lieu de redessiner... Euh la courbe de l'autre côté, ce que je vais faire, je vais utiliser une symétrie à l'intérieur de l'esquisse Mais pour faire une symétrie, ça va me prendre une ligne de symétrie Donc ce que je vais faire, je vais revenir sur ligne Mais ce n'est pas n'importe quelle ligne que je vais faire, c'est ce qu'on appelle une ligne de construction Une ligne de construction, c'est une ligne qui va être dans l'esquisse Mais qui ne servira pas à faire d'extrusion par la suite C'est une ligne qui va être pointillée Donc je vais venir ici dans le format Puis juste en haut ici, là, le petit symbole, c'est construction Donc je vais juste cliquer dessus et là, je vais venir euh, faire une ligne horizontale. Peu importe la longueur, ce pas important. C'est vraiment une ligne qui, qui sert de référence, tout simplement. Ensuite de ça, je vais poser sur Escape. Et là, ce que je vais demander, c'est de contrainte à l'horizontale. Donc, euh, pas, euh, oui, c'est ça, la contrainte à l'horizontale. Euh, non, ce pas, excusez. C'est contrainte de coïncidence. Donc, moi, je veux que, coïncidence, deux éléments soient égaux. Donc, moi, je veux que la ligne coïncide avec le point central, donc on voit ici la ligne présentement qui est contrainte. Je pèse sur Escape et là je vais pouvoir venir faire euh, ma symétrie. Donc dans la symétrie, on nous demande de sélectionner la fonction, donc c'est ça ici. Et lorsqu'on va avoir l'axe de symétrie, je vais venir choisir l'axe que j'ai produit et je vais faire Appliquer. Donc à ce moment-là, j'ai reproduit par rapport à l'axe euh, la même courbe de l'autre côté. Je vais cliquer sur « Terminer ». Et là, ici, ces éléments-là, c'est des courbes que je ne veux plus. Donc, il existe une possibilité qu'on appelle « Ajuster ». Donc, c'est enlever des segments. Donc, quand je me promène, il y a des parties qui arrivent en pointillés. Donc, quand je clique dessus, ils vont disparaître. Donc, je vais cliquer sur les quatre éléments. Et tout ce qui va me rester, c'est faire deux cercles qui vont être concentriques. Euh, je veux 2.5 mm. Donc, je vais le faire en fonction de mon D0. Là, je vais faire D0 divisé par 4 pour avoir 2.5. Puis de l'autre côté aussi, je vais avoir... Pardon, excusez. Puis là, j'ai oublié d'enlever la fonction construction. Donc, je vais venir sélectionner. Puis, je vais enlever la construction. Même chose pour celui-ci. Je vais enlever la construction. Puis, je vais y mettre une cote. Je, je l'ai mal fait tout à l'heure. Une cote qui va être égale à celle-ci. À D7. Donc mon esquisse est terminée, je vais pouvoir extruder là, euh, cette première partie-là de ma chaîne, donc extrusion. Puis la seule chose que je vais extruder, c'est euh, euh, la façade sans les trous. Donc ces trous-là vont servir à mettre les barres de métal normalement qu'on a sur une chaîne et la dimension que je vais avoir, c'est de 1 mm. Voici la première partie là, de ma chaîne. Par la suite, ben, on va avoir deux tiges de fer qui vont sortir ici, donc euh, qui vont permettre justement le, le mouvement entre les deux pièces. Donc on va venir sur euh, commencer une esquisse. Je vais venir sur cette face-là. Et tout ce que je vais faire, je vais faire une projection de géométrie parce que je veux que mes tiges soient de la même dimension que les deux cercles qui sont ici. Donc j'ai seulement cliqué sur le pourtour. Donc c'est les deux qui sont jaunes actuellement. J'ai projeté cette géométrie-là sur mon esquisse. Je n'ai pas eu besoin de dessiner. Et ce que je vais faire, je vais venir extruder ces deux cercles-là. Et là, ce que je vais choisir, c'est une extrusion asymétrique. Donc, je veux qu'il y ait d'un côté une certaine distance et de l'autre, une autre. Donc, de ce côté-là, je vais avoir un 0,25 mm. Et de l'autre côté, je vais avoir 10 mm. Donc, ça, ce, c'est mes paramètres, donc toujours dans Asymétrique. Et je vais faire OK. Par la suite, ce qu'on va faire, on va créer un plan médian en deux points pour être capable de faire une symétrie. Donc, quand je viens dans les plans ici, je vais venir Plan Médian entre deux plans. Et là, je vais venir choisir l'extrémité d'un cylindre. Et là, je vais faire pivoter ma pièce. Et je vais venir choisir l'autre extrémité ici. Et là, ce qu'il a fait, il m'a créé un plan en plein centre des, de, mon, de, de ma tige là, centrale. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser ce plan-là pour être capable de faire une symétrie. Pour reproduire la plaque qui est ici, la plaque externe. Donc, je vais venir sur « symétrie pour le miroir. La fonction que je veux, c'est uniquement la plaque, je ne veux pas les tiges. Et le plan symétrie que je veux utiliser, c'est le plan symétrie centrale. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est que l'extrémité qui dépasse ici de point 25, bien, elle est présente aussi de l'autre côté. Donc je clique sur OK. Et à ce moment-là, je vais avoir les deux côtés qui sont identiques. Je vais enlever la visibilité sur. Donc j'ai fait un clic droit sur le plan de construction 1 visibilité. Et là, ben je vais juste changer les couleurs euh, de quelques éléments. Donc, euh, je vais aller choisir euh, l'extrusion 1 ainsi que la symétrie. Ces deux éléments-là, je vais les mettre noir. Donc, euh, lisse noire. Et pour euh, les tiges centrales qui sont extrusion 2, euh, je vais les mettre d'une couleur. Euh, Nickel. Et voilà. Donc, ma pièce est terminée. Euh, tout ce qui va me rester à faire, c'est l'enregistrer, bien sûr. Donc, enregistrer. Je vais l'appeler My1. Et euh, ce qui va vous rester à faire, ben vous autres, c'est de partir du plan que je vous ai... Euh, présenter, bien faire le devoir, la petite activité qui vous permettra de faire la maille interne, la maille qui va venir se placer à l'intérieur pour que les éléments puissent bouger l'un sur l'autre si on les assemblait. On ne fera pas l'assemblage des pièces à l'intérieur de ces, cette formation-là, ça sera peut-être à l'intérieur de nos trois formations plus, plus tard, là, qui pourra montrer comment faire l'assemblage de différentes pièces dans un ensemble. Donc, euh, bon devoir, bonne activité là, avec euh, l'autre maille. Comme à l'habitude, vous allez avoir une courte vidéo qui vous présente moi de quelle façon j'ai réalisé là, euh, euh, la seconde maille qui, qui va être à l'intérieur du même projet.